Oh, bonjour Major, c'est un honneur. Sarge, vous avez la dernière Ah oh bah on dirait que oui. Quelle dernière Le Major arrive dans Fortnite. Fortnite Euh, non, juste le petit jeu le plus joué dans le monde. Mais surtout, on est dedans, là, maintenant. Ah. Mais attendez, si vous avez aucune idée qu'on est dans Fortnite, pourquoi vous avez un panneau en carton découpé du Major Pour de très bonnes raisons. Hey Vous êtes des nouveaux Ah, oh, Grand Dieu Le Major s'est fait assassiner par un bleu perfide C'est pas un bleu C'est... C'est Ninja Quel honneur Je vous suis tous les jours de, sur Twitch Tchatch il tchatch parce que c'est un bleu Me ridiculisez pas devant Ninja Nous sommes Sarge et Griffe de la légendaire web-série Red vs Blue Je suis sûr que tu nous regardais il y a 10 ans Qu'est-ce que tu fais là C'est qu'il n'y a pas que le Major qui arrive dans Fortnite Cette carte aussi Elle sera dans le mode créatif à 16h demain Oh Mais c'est donc pour ça qu'on est dans Rock Bassin, plutôt, non Je crois qu'elle a un autre nom, en fait, euh, Bref, vous pouvez revivre vos meilleurs moments à l'eau dans Fortnite maintenant Et même ajouter vos touches perso sur la carte Mais attends Ça veut dire qu'on peut faire des dance battle Alors Ninja, je suis bon, non Euh... Attends le nouvel an.